Et eh bien, salut à tous! Vous allez bien? Désolé pour ce petit J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va vous montrer un bug sur Stars que je trouve qui est fascinant. Et le bug consiste de fusionner euh, par exemple on va en match amical de fusionner le power star de billy avec un autre brawler alors parmi mes tests ça fonctionne qu'avec le brawler épique avec épique et épique euh, sur euh, brawler à trophée et épique sur épique mais pas l'inverse je n'ai pas fait tous les tests mais j'ai fait que ces tests et je remarqué que ça voilà du coup on va prendre le power star de billy et on va le mettre sur par exemple poly et comment faire En fait, vous préparez votre doigt à appuyer sur le bouton jouer. Et vous allez faire. Vous allez faire. On va bien, il que vous voyez bien. Choisir jouer. Vous appuyez vite. Il faut que on voit toujours. Il faut qu'on voit toujours Billy quand vous allez lancer la partie. Et là, regardez le truc magnifique. C'est qu'on a le power star de Billy. Rega Je ne sais pas si vous voyez bien, mais. oui voyez ici, on va essayer. On a le Power Star de Billy, on accélère, Polly elle est très rapide, Comme d'habitude elle est très très très lente, voilà, vous voyez le Power Star de euh, Polly, et on va, faire, on va fusionner un autre Brawler avec un autre Brawler, par exemple le Power Star de, de Frank, c'est très très intéressant, on va le fusionner avec, le Power, avec euh, soit Poli ou Billy, mais on va le faire avec Billy dans cette vidéo. Mais moi j'avais fait avec Polly pour tester. Alors Billy, on va tac tac. Merde, j'ai raté parce qu'on a, on a vu Billy quand je choisi mon perso. Il faut qu'on voit toujours Franck. Qu'on va prendre euh, euh, Billy. Merde, pourquoi ça Pourquoi j'arrive plus à faire Pourtant mon doigt appuie. Tac tac. Voilà, normalement ça doit être bon. Normalement, je l'espère. On a pris Franck. On peut le mettre sur Billy. Tac, on recommence le bug. Il faut qu'on arrive à tuer quelqu'un pour vous montrer qu'on possède vraiment le pouvoir star de, de euh, Franck. Et euh, sinon je vais faire un cut, mais ça va être long parce que je sais pas faire trop de montage. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour tuer ah lui là bas Regardez On a le pouvoir star de Franck Et c'est pas une chose incroyable on, on, on met les Les pouvoirs stars sur d'autres brawlers Et ça franchement je trouve que c'est génial comme bug Et franchement je kiffe trop ce, ce genre de bug <rire> Pardon excuse moi Qu'on peut trouver Franchement le pouvoir star de Franck sur Bigby C'est un truc incroyable Regardez on a encore le pouvoir star de, de Franck sur nous là. C'est franchement c'est incroyable. On va essayer un petit game là pour voir si on va y arriver. On a encore le pouvoir star de... de, de ah ben merde on est mort. De Franck. C'est un truc incroyable. On pouvait tester avec d'autres brawlers épiques et les mettre sur des brawlers <coughs> euh, à trophée ou sinon sur d'autres brawlers épiques quand même. Franchement. Vous voulez faire la combinaison, faites des combinaisons de brawler et vous allez voir le bug il est fantastique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre notre club et le serveur Discord qui sera.